Yo les gens, Gencifers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière Puisqu'en effet, dans un petit peu plus de 10 jours, 12 pour être précis Le prochain DLC d'Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris, sortira Bien entendu, ce DLC n'arrivera pas seul, du contenu a déjà commencé à sortir depuis quelques jours maintenant Jeudi pour être plus précis, notamment avec le début de la saison 3 D'Assassin's Creed Valhalla, une saison, certainement Bolt, quelque chose dans le genre. Désolé pour cette prononciation ignoble. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire un bref récapitulatif de tout ce qui va arriver avec le DLC Siège de Paris, mais pas que. On va surtout parler de tout ce qui va arriver avec la saison 3 d'Assassin's Creed Valhalla, que ce soit Festival de Sieg Bolt, de DLC Siège de Paris ou encore mise à jour gratuite. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et bien entendu, si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu durant le visionnement. C'est parti. It's a good life we need, Donc la troisième saison d'Assassin's Creed Valhalla est disponible depuis le 27 juillet dernier mais les festivités n'ont commencé que le 29, c'est le troisième festival d'Assassin's Creed Valhalla qui prend place après le festival de Yule et le festival d'Esteros, nous proposant encore une fois des mini-jeux, cette fois-ci non pas une énième répétition des deux précédents festivals bien qu'on ait le retour des combats en arène mais ça c'est vachement stylé puisque cette fois ce n'est pas tout seul mais à deux et ça introduit un nouveau type d'armes, les épées de main mais ça on y reviendra juste après. Mais en plus de ce mode que l'on retrouve à toutes les saisons, on a un nouveau PNJ qui nous propose de nouvelles parties d'horlog, pas de nouvelles divinités à débloquer, non, non, non, juste quelqu'un à battre pour remporter des jetons, mais ça fait un petit vent de fraîcheur quand même. Et les personnes adorant Orlog et n'attendant que de pouvoir mettre la main en version physique seront ravis de pouvoir relancer des parties avec de nouveaux PNJ. En plus de ça, vous aurez quelques petites missions annexes, vraiment pas grand chose, mais qui font tout de même plaisir. Vous devrez récupérer des cochons à apporter à un PNJ pour pouvoir les sacrifier. Vous aurez des lettres à retrouver, des rivers à mener pour récupérer de la marchandise, pour encore une fois faire un sacrifice en l'honneur d'un dieu et vous aurez la possibilité pour chacun de ces sacrifices de choisir le dieu en l'honneur duquel vous faites ces 10 sacrifices. Est-ce qu'il y a un impact J'ai pas l'impression en dehors du fait que vous débloquez gratuitement un objet pour votre village correspondant au dieu que vous aurez choisi. Donc qui dit nouvelle saison et activité bien entendu dit nouvelle récompense à débloquer dans le shop habituel des saisons. Cette fois-ci comme à son habitude un nouveau set de tatouages directement lié à la saison de l'été et si Un nouveau compagnon et par là je veux bien entendu parler d'un nouveau volatile. Cette fois-ci un un qu'on te chasse Plutôt stylé pour le coup. Une nouvelle coiffure avec ses différentes teintes et une nouvelle barbe pour Eivor masculin. Des décorations pour Graven Store. Et bien entendu, comme je l'ai dit juste avant, l'épée gratuite qui est disponible du coup gratuitement pour tous les joueurs, même ceux n'ayant pas acheté le DLC. Même si avec le DLC, d'autres variantes et d'autres formes d'épée à une main seront disponibles. D'ailleurs, en parlant d'épée à une main, je sais pas si vous étiez au courant, mais avec la Ventor's Guild, on a designé deux modèles d'épée à une main. On ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera dans le jeu. Est-ce que ça arrivera courant du DLC siège de Paris ou encore un petit peu après lors de la mise à jour des Rivers Red, voire même encore après on ne sait pas mais vous en faites pas On vous tiendra au jeu dès qu'on aura des nouvelles On est pressé que ça arrive en jeu et que vous puissiez voir à quoi ressemble notre travail Mais enfin bref revenons à cette troisième saison L'ensemble de ce contenu gratuit Pour le début de la saison vous prendra environ 1h15 voire une heure et demie, Histoire de faire le tour de tout ce qu'il y a à faire Et de débloquer tout ce que vous pouvez débloquer dans le shop Bien entendu ces activités vous permettront de gagner De l'expérience, expérience qui vous sera Nécessaire afin de monter de niveau Pour débloquer les nouvelles compétences qui sont disponibles Via cette mise à jour et vous y avez tous accès Même ceux qui n'ont pas acheté les DLC ça encore une fois, chose plutôt cool encore une fois. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour la saison Sigre Ball qui se déroule du coup du 29 juillet jusqu'au 19 août 2021. Vous avez encore une petite vingtaine de jours devant vous pour ceux voulant tout débloquer mais n'ayant pas énormément de temps. Passons maintenant aux Rivers Red. On sait qu'un nouveau mode de jeu est disponible avec chaque saison. Nous avons eu pour la première saison les Rivers Red, puis dans la deuxième les défis de maîtrise. Et pour cette troisième saison, bah c'est pas un nouveau mode de jeu inédit qui sera disponible, mais bien un complément de maps qui seront ajoutés pour les Rivers Red. Alors au nombre de combien seront-elles Une, deux, voire trois comme la première fois On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nouvelles maps. Et qui dit nouvelle map, dit nouvelle récompense. Donc forcément, on aura sûrement une tenue à débloquer dans le shop des Rivers Red. J'espère en tout cas que ça sera pas un énième reskin de la tenue de Teng. puisque que la première tenue débloquable était une teinture blanche de la tenue de Tain. La deuxième tenue débloquable était une teinture noire de la tenue de Tain. Alors peut-être que pour la troisième tenue débloquable, ce sera une tenue violette de Tain. Non, je déconne, j'espère que ce sera un truc vraiment inédit pour le coup. Après, quand est-ce que ça le verra le jour? Et bah on sait pas vraiment. Bien entendu, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle tenue qui arrive à payer en crédit Elix dans le shop du jeu. Et qui dit tenue dans les fichiers du jeu, dit bah, data miners qui ont réussi à trouver le HID de la tenue et les ont déjà fait liker Et il y en a déjà trois que l'on peut voir. Dans un premier temps, on a la la tenue de Charlemagne, donc une tenue rouge Encore une fois un reskin de la tenue de Teng Cette fois-ci avec une couronne, qui est assez stylée Ma foi je trouve, la tenue de Jürgen Gunder, Donc l'un des fils de Lucky, et on a des références à ce serpent monde un petit peu partout Notamment avec un serpent autour du cou Un serpent sur l'épée, un serpent sur le bouclier Un serpent sur la tête, des serpents Partout, pour une tenue super stylée Et le dernier pack, cette fois-ci un pack Lugarou Qui avait été leaké par Jonathan il y a un bon bout de temps Donc ça veut dire que c'est présent dans les fichiers du jeu Depuis très longtemps, mais que les data miners arrivent Seulement à voir maintenant, la tenue de Lugarou qui elle ma foi est assez classique c'est pas ma préférée mais ça pourra faire plaisir à certains, il en faut pour tous les goûts et on va passer au plus intéressant si vous êtes resté jusqu'à maintenant c'est que la vidéo vous plaît donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, vous êtes énormément à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné, ça nous encouragera dans la production de vidéos et ça fait toujours plaisir de voir que notre contenu vous plaît donc passons au dur de la vidéo à savoir le siège de Paris Qui comme je le disais précédemment Débarquera le 12 août prochain Sur les consoles de Sony, Microsoft et PC bien entendu On a eu comme à son habitude avec Ubisoft Des leaks de tenues Enfin c'est des leaks oui et non Ubisoft a officialisé ses tenues On a donc la tenue de Paladin Qui est une sorte de reskin de la tenue Brigandine La tenue de Faucheur Qui vous permettra également de débloquer un trophée Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo la semaine dernière N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait Vous en apprendrez un petit peu plus sur le DLC Notamment à propos des trophées débloquables dans le siège de Paris. Nous avons aussi dans les fichiers du jeu, grâce à des data miners, découvert l'existence d'une troisième tenue. Bien entendu, je me doute qu'il n'y aura pas que trois tenues, mais c'est la troisième dont on connaît l'existence. Cette fois-ci, qui serait une tenue débloquable en vainquant des zilotes, qui ne s'appellerait pas cette fois-ci zilotes, mais qui serait dénommée Bellatorres Day, et qui, vous vous en doutez, serait nommée Bellatorres en référence à ses ennemis vaincus. Donc un petit peu comme les Phila dans Assassin's Creed Origins, vous débloqueriez cette tenue en vainquant tous les Bellatorres Day de Francie. Bien entendu, pour vous remettre dans le contexte du DLC, vous le savez déjà, le siège de Paris vous fera découvrir de nouvelles contrées, et cette fois-ci notamment la Francie, et prendra place dans les années 885, enfin à peu près 885-887 étant donné que le jeu mettra en scène le plus gros siège de Paris qui s'est déroulé entre 885 et 887, et qui mettait en scène des personnages historiques tels que Rollo ou encore Charles le Gros, Charles le Gros dont on a un petit dialogue d'ailleurs dans le jeu, quand vous allez au niveau du festival, où un PNJ vous dit « Oh, il s'appelle Charles le Gros, c'est vraiment qu'ils sont vraiment riches, c'est pas le Désosseur ou quoi que ce soit, donc c'est officiel, Charles le Gros sera présent dans le DLC. En dehors de ça bah, on sait pas grand chose du scénario à proprement parler c'est plus au niveau du gameplay, on a appris l'existence en gros clin d'œil à Assassin's Creed Unity du retour de la Black Box Black Box qui avait vu le jour comme je vous le disais avec Assassin's Creed Unity et qui vous permettait bah, d'avoir plusieurs approches pour un assassinat et chacune de ces approches débloquait une finalité différente et on a eu un petit aperçu via un compte Twitter d'Assassin's Creed qui montrait que une finalité était une cinématique exclusive et pour en finir avec le siège de Paris on va parler des nouveaux types d'ennemis qui pourront être disponibles dans le siège de Paris. On avait eu avec avec la colère des druides, l'apparition bah, des druides et des gaz hallucinogènes qui nous faisaient voir des loups-garous. Cette fois-ci, j'espère un côté plus terre-à-terre, -terre, mais avec tout de même des nouveaux types d'ennemis. On a pu voir via le thriller notamment des nouveaux types d'ennemis à cheval. Puisque jusqu'à maintenant, les ennemis étaient à cheval uniquement avec leurs arcs. Et quand ils sortaient leurs armes, bah, ils descendaient du canasson. Cette fois-ci, ils sont avec leurs lances et leurs épées directement sur le cheval. A voir si d'autres archétypes d'ennemis seront disponibles ou non. Mais je suis sûr que Ubisoft ne veut pas nous gâcher la surprise et nous en dévoilera plus lorsque le DLC sera sorti. Et donc c'est tout ce qu'il avait à dire sur cette saison 3 d'Assassin's Creed Valhalla, qui regroupe donc le festival de Cyrobolt, le siège de Paris, et bien entendu, la mise à jour de contenu faisant grossir les Rivers raid. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, faites-nous le savoir en commentaire, on sera un plaisir de lire tout ça, et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. C'était First, pour la C-Experience, en direct de vos écrans, et... paix, Sérénité